Salut à tous et bienvenue dans mon histoire sur Yu-Gi-Oh Vous n'êtes pas sans savoir que sur cette chaîne, il y a principalement du Yu-Gi-Oh Et ce pour plusieurs raisons, c'est que Yu-Gi-Oh a énormément bercé à la fois mon enfance, mon adolescence, aujourd'hui ma période d'adulte. Et en fait, cette vidéo là, c'est un petit peu pour parler de tout ça, savoir comment j'ai connu Yu-Gi-Oh Et pourquoi aujourd'hui je continue à aimer ça. Déjà, il faut savoir que quand Yu-Gi-Oh s'est sorti, j'étais en CM2. Donc à l'époque où quand on est jeune, on est dans la cour de récré qu'on a plus de temps de récréation que de temps de cours, ou presque. Et du coup c'était assez populaire, on en voyait un petit peu qui se jouait dans les cours de récré, il y avait des duels par-ci par-là, mais bon, moi j'étais en scène 2, donc les grands, et c'était un petit peu comme Pokémon, quand t'arrives vers les grands, ben c'est en mode, ah vous, ils jouent Pokémon, ah je ils jouent Yu-Gi-Oh, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier autant la série que le jeu de cartes, puisque quand j'étais en scène 2, la série passait sur M6, sur Canal J, sur Fox bref, sur toutes les chaînes. C'était vraiment une série populaire, et elle avait son petit lot en plus des cartes. Et j'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, d'avoir le premier deck de Yugi, parce qu'il y avait le choix à l'époque, c'était soit Yugi, soit Kaiba. Et donc, bah, plus jeune, moi j'avais eu le deck de Yugi et mon cousin, qui, était, qui avait un de plus que moi et qui était dans la même classe que moi en CM2, lui avait acheté celui de Kaiba. Du coup, on faisait beaucoup de duels. Sauf que, ben, quand on est jeune, on lit pas forcément les règles et on suit les règles de l'animé, donc je laisse deviner ce que fait un dragon blanc un <rire> magicien des ténèbres invoqué sans sacrifice. Bah, ben, il lui poune sa mère. Je suis même pas sûr d'avoir gagné un seul duel contre lui avec le deck de base de Yugi. Euh, J'ai d'excellents souvenirs vis-à-vis -vis de ça, je me rappelle... Enfin, euh, je pense que ça se fait encore, mais quand on arrive en fin d'année... Quand on est en primaire ou au collège, on fait plus trop court, même oui, ça marche. Du coup, bah, nous, ce qu'on avait fait, c'est que ben bah, on jouait euh, l'un contre l'autre euh, dans la salle de classe. Les autres faisaient des jeux de société, nous, on jouait à Yu-Gi-Oh Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il y a quelques personnes qui se sont intéressées, qui ont joué un peu avec nous, dont la maîtresse aussi, je me rappelle, qui, qui disait, merde, il y a un système de calcul quand même, il euh, faut de la soustraction, tout ça, c'est bien ça C'est vrai que Yu-Gi-Oh, au niveau mathématique c'était nul en maths, euh... Après, je suis pas non plus très fort en maths, même aujourd'hui, Des hein. calculs mentaux... Euh... Sauf que voilà, il arrive un moment où après on arrive au collège, et forcément, ben au collège, yu gi c'était euh, déjà plus trop à la mode, mais je continuais à regarder l'animé à la télé, et j'avais gardé mes cartes. Pour vous dire, arrivé au collège, même, j'avais d'autres amis qui y jouaient, du coup, on se retrouvait chez moi, euh, dans mon garage, pour y jouer, on avait créé euh, une grosse table de jeu, avec euh, plein de... plein de tapis de jeu et c'était super fun parce qu'on s'échangeait pas de cartes par contre parce qu'on était en mode non c'est mes cartes, on était pas comme un petit peu les cartes Pokémon aujourd'hui je vois mon petit frère qui les échange comme ça. Nous on était vraiment en mode c'est notre deck, on jouait avec notre deck. Et à la même période, il y avait le deck de Joey et de Pegasus qui était sorti. Du coup ça faisait davantage de decks et je crois même peut-être même qu'il y avait d'autres boosters et d'autres decks qui étaient sortis en France, mais bon, j'ai plus trop de souvenirs là-dessus malheureusement. Par contre je me rappelle que mes premières vidéos c'était justement des vidéos Yu-Gi-Oh! quand j'avais justement un peu plus âgé, donc 13-14 ans où euh, bah, avec un caméscope, un gros caméscope de mon père, bah, on filmait euh, nos duels quoi. C'était mes toutes premières vidéos, bon il n'y avait pas encore internet, enfin si, il y avait internet, mais il n'y avait pas encore Youtube. Tout ça n'était pas encore démocratisé. Du coup, ben bah, c'était plus pour nous en fait, pour le fun d'être content de se filmer en train de, de faire des duels et, et d'imaginer un jour qu'il y aurait des grosses arènes géantes sur lesquelles les monstres apparaîtraient. Hop, j'ai même le jeu sur PlayStation 1, Forbidden Memories, que j'ai toujours, qui respecte absolument aucune, mais alors aucune, règle. Et putain, ce jeu, j'en ai passé des heures. Sauf que voilà. Ben, on est toujours dans la période de jeunesse, collège. Euh, mon père a un bateau, parce que quand j'étais plus jeune j'habitais sur Montpellier, pas encore à Strasbourg, donc Montpellier c'est tout à fait au sud de la France. Et euh, mon père décide d'aller faire un tour en bateau avec nous, moi et ma petite sœur. Et euh, voilà, puis quand on est jeune et con, euh, et qu'on croit à fond dans l'animé, euh, on se dit, ben bah, chouette, on va prendre des cartes, on va faire des duels sur l'eau, comme euh, la saison 2 de Yu-Gi-Oh, où Joey combat Mako Tsunami qui a l'eau sur, euh, sur ses jambes, etc. Ben ouais. Sauf que, ben, quand t'es jeune et con, que tu prends des cartes sur un bateau et que le bateau, il va vite et qu'il y a du vent et que tu poses tes cartes comme ça, les cartes s'envolent. Toutes mes cartes se sont retrouvées dans la mer, donc j'ai pu en repêcher certaines en sautant du bateau avec mon père pour essayer d'en récupérer. Sauf que, ben, le papier plus l'eau, euh, voilà. La plus grosse erreur de ma vie quand je sais aujourd'hui combien coûtent ces cartes. Sauf que j'étais un gamin un peu capricieux, donc je me suis mis forcément à chialer, et je ne sais plus si c'est mon père ou ma mère qui par la suite m'a racheté le deck de Joey. Et mon cousin lui s'est racheté le deck de Pegasus, hein, mais je perdais toujours de quoi je crois, de mémoire. Je vois, jamais gagné un seul duel. Et voilà, donc ma première phase de Yu-Gi-Oh de jeunesse, en fait, est passée. Arrive un moment, il euh, ben, y a autre chose qui est arrivé, les jeux vidéo, euh, les filles, et tout un tas d'autres trucs. Du coup, je me suis beaucoup moins intéressé à Yu-Gi-Oh et j'avais refilé toutes mes cartes en fait à mon petit cousin qui euh, aujourd'hui, je crois, ne les a plus non plus parce que quand j'essaie de, de les récupérer, on sait jamais. Merci pour le t-shirt en fait. Et donc, arrivé au lycée, petit club de geek et je découvre en fait qu'il y a d'autres jeux de cartes qui existent. Hein. Il y a aussi Magic, il y en a, a plein d'autres. Mais il y a aussi des gens qui jouent à Yu-Gi-Oh. Donc là, c'est presque 5 ouais, ans plus tard parce que j'étais en seconde ou première quoi. et je me dis merde, il y a quand même des, des, des gens de mon âge et des plus grands qui continue à y jouer, et j'aimais ça, donc je me dis bah tiens, je vais racheter un deck. Et à cette époque-là, il y avait un deck dragon doré, ou un truc dans ce genre-là, je sais plus le nom du deck. Grand Dragon d'Or, je crois. Bref, je sais plus. bah ben, je l'ai racheté, parce que j'adorais les dragons. J'ai pu apprendre un petit peu, en fait, euh, à jouer, étant donné que quand j'ai fait des duels avec des gens... Euh qui avait mon âge et que j'étais plus âgé, et que je commence à invoquer euh, un dragon à euh, 8 étoiles comme ça, sans sacrifice, et qu'on me dit « nan nan nan nan ça marche pas comme ça !» J'ai pu découvrir aussi d'autres archétypes, comme euh, « Héros élémentaires » et d'autres, parce que c'était l'époque GX qui avait bien, bien, bien marqué le coup, puisque tout le monde avait des monstres fusions, et que moi, j'avais un deck assez complexe à jouer pour quelqu'un qui ne connaît pas les règles. C'est alors qu'un de mes amis m'a dit « Bah écoute, là-bas, il y a une boutique, vas-y, vendre des cartes à l'unité, » J'y ai été, et plutôt que de prendre des cartes utiles pour faire un deck, je suis. Oh, j'aime bien cette carte, oh, j'aime bien cette carte, elle est mignonne. Moi, j'ai regardé les artworks en mode collectionneur. J'ai acheté plein de cartes qui servent à rien, comme le soldat pingouin, celle qui me marquait le plus, je sais pas pourquoi. Puis, au bout d'un moment, ben, euh, au lycée, quand il arrive l'hiver, les gens jouent moins dehors sur les tables, euh, ça s'est un peu atténué. Du coup, j'ai fait une petite collection qui reste dans un coin. Mais euh, voilà, j'ai pas réussi à re-être hypé comme quand j'étais jeune, mais ça a duré comme quelques mois, et j'avais réinvesti un petit peu dans des bio Et quand on devient adulte et qu'on allait premier problème financier qui arrive euh, bah on vend certaines choses du coup bah, j'ai vendu mes cartes euh, Yu-Gi-Oh, la petite collection que j'avais commencé euh, à récolter parce que j'avais un urgent besoin financier on va dire putain qu'est-ce que je regrette aujourd'hui sauf que il y a quelques années par un euro hasard total alors que je joue avec des potes en ligne l'un d'entre eux se dit tiens il euh, y a un jeu Yu-Gi-Oh sur le PlayStation Store Ah Legacy of the Duelist qui était un jeu en fait sur PlayStation Store, et euh, mon pote Marvin a dit « Ah, oh, c'est trop bien et tout, je kiffe yu Et là, on a commencé à parler du guillo et on a tous acheté le jeu en fait. Et putain, qu'est-ce qu'on s'est éclaté, on a passé des nuits blanches sur le jeu, mais genre vraiment, on a passé des mois entiers à y jouer. Mais j'avais plus de version physique, de toute façon, j'avais plus personne pour qui y jouer. Parce qu'au bout d'un moment je suis arrivé sur Strasbourg tout ça. Et j'ai découvert qu'après qu'il y avait d'autres amis aussi qui continuaient à y jouer, donc bon, bon c'est les aléas de la vie quoi. Puis même yu gi est en train de revenir à la mode, du coup j'ai plein d'amis qui, re qui retournent quoi, donc c'est super. Donc le jeu Legacy, mais alors on l'a torché, mais alors torché de chez Torché, Collection toutes les cartes et tout, euh, créé je sais pas combien de deck mais on se limitait à yu de base parce qu'on ne comprenait rien aux règles Xyz, euh, Synchro, etc. En fait on se crée un deck Exoudet Richard, on a fait tout le jeu comme ça quoi, parce qu'on comprenait rien encore à ces règles là. Et euh, récemment, il y a à peu près un euh, peu plus d'un an maintenant, Là ça fait un peu plus d'un an, ça va faire bientôt deux ans. Je me suis dit tiens, je vais reprendre des cartes. Et heureusement à ce moment-là ils avaient sorti les decks de démarrage, Kaiba revient et Yugi revient avec quelques boosters, etc. Super, j'en ai fait ma première vidéo d'unboxing sur la chaîne Evas, que vous regardez actuellement. J'ai eu cet aspect-là comme quand j'étais gamin de redécouvrir le magicien Sombre et le Dragon Blanc. Et là c'est revenu, cette hype en fait. Je me suis renseigné, il y avait plein de boutiques qui faisaient des tournois qui, où on pouvait acheter des boosters, des cartes, etc. J'étais redevenu à fond. Et j'ai fait mon premier tournoi. Avec le deck, mar... <rire> Avec le deck de démarrage, Kaiba revient. <rire> Autant vous dire que je me suis fait poutrer, mais j'ai quand même une victoire, mais je me suis fait poutrer tout le reste. J'ai compris qu'il y avait des cartes plus intéressantes comme les Link, les Xyz, les Synchro, euh, qui permettaient aujourd'hui bah, de totalement changer le jeu. Et là, l'annonce de Speed Duel. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur parce que qu'on revenait sur les bases rétro. Avec de la fusion, bon maintenant il y a de la synchro aussi dessus sur euh, Duel Link par exemple. Pour moi Duel Link et Speed Duel c'est à peu près la même chose dans le sens où bah, on peut invoquer que trois monstres à poser 3 magie pièges. A rigueur on va dire que Duel Link il est un peu plus avancé puisqu'il y avait déjà les synchros dessus. Mais euh, voilà. D'avoir les Speed Duel franchement ça m'a à nouveau remis à fond dans le truc. Mais en même temps j'ai appris les X6, Synchro, Link et compagnie. J'ai commencé à me faire un deck dragon blanc. Mais à nouveau resté dans le rétro, mais plus performant, avec beaucoup plus de mécaniques de jeu qui aujourd'hui permettent de s'en sortir. Bon moi je me suis aussi fait exploser en tournoi, hein, faut pas chercher, c'était il y a un an. Et après bah, de fil en aiguille, j'ai commencé, recommencé à collectionner toutes les cartes, toutes les boîtes, etc. Et là encore là au-dessus là vous pouvez pas voir, enfin c'est un truc de dingue. Et voilà Yu-Gi-Oh est devenu en fait une passion. Mais avec du recul, je me suis rappelé pourquoi, pourquoi en fait Yu-Gi-Oh avait autant euh, m'avait permis en fait de continuer à aimer quelque chose, et à aimer en fait la vie. Alors attention, je vais partir dans un, un, un petit peu un débat philosophique, etc, tout en restant du bio. Il faut savoir qu'en fait, bio est arrivé à chaque fois à trois périodes clés de ma vie. La première, quand j'étais plus jeune et que je me suis mis à fond de deux ans, c'est-à-dire CM2 sixième, c'est au moment où mes parents se séparaient, et du coup en fait j'ai pu plonger dans un univers et me concentrer sur autre chose que la séparation de mes parents. La deuxième quand ça arrive au lycée, c'est les premières euh, séparations amoureuses. Donc on va dire c'est quelque chose qui marque quand t'es jeune mais qui après t'oublie rapidement. Du coup euh, ben, c'est pour ça que peut-être la hype est pas restée longtemps. Et la troisième, c'est le monde adulte et tous ses problèmes. Euh, le décès de ma mère, le fait que je vienne aussi vivre à Strasbourg là où je ne connais personne et autres, et plein de choses comme ça en fait, qui aujourd'hui, grâce à Yu-Gi-Oh, en fait, me redonnent.. Euh, du contact avec des gens, l'envie, le plaisir, rigoler, m'amuser, collectionner, participer à quelque chose, comme des, aller à des conventions, rencontrer des gens, rencontrer d'autres Youtubers, parler de passion, et là je parle pas d'argent, quand je dis passion, je parle de passion pure et simple de collection, euh, d'échange, de duel. et voilà, Yu-Gi-Oh c'est un jeu qui est à la fois complexe, qui est marquant et qui a traversé plusieurs générations, et je trouve que par rapport à d'autres jeux, comme Pokémon, pour comparer par exemple Pokémon c'est quand même un niveau assez haut, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a marqué énormément de générations, donc peut-être qu'un jour on fera mon histoire sur Pokémon, allez savoir. Parce que Pokémon a aussi sa part de. de... Enfin il m'a moins marqué, on va dire que Yu-Gi-Oh! il a moins été présent, mais il a marqué pour d'autres raisons, mais ça, quand même parce que je suis le débile des gamins. Mais Yu-Gi-Oh! a vraiment ce petit truc en plus qui fait que même aujourd'hui, c'est toujours hype. Et je pense qu'il y a très peu de jeux de cartes d'ailleurs les trois grands qui restent aujourd'hui, c'est Pokémon Yu-Gi-Oh! et Magic. Et il y a très peu de jeux de cartes aujourd'hui qui peuvent se permettre de dire, voilà, on a atteint un haut niveau depuis X années et ça continue. Même aujourd'hui, l'hype est encore plus grande, il y a encore plus de monde. Parce que c'est des choses comme ça qui peuvent rester intemporelles et qui, je l'espère, continueront comme moi à faire vivre des passionnés, à leur donner envie de jouer, à leur donner envie de découvrir, d'apprendre. Parce qu'après tout c'est un apprentissage à la fois de la langue française parce qu'il faut dire que des fois les descriptions des cartes euh... mais à la fois mathématique parce qu'il faut les calculs des dommages, à la fois tactique parce qu'il faut réfléchir à comment contrer son adversaire et comment mettre en place aussi une stratégie, donc stratégie, et tout un tas d'autres points, c'est impressionnant comment ce jeu en fait peut traverser à la fois les générations, les cœurs et les envies de chacun. Pour vous dire, même aujourd'hui mon petit frère, qu a, qu a, qu a... Putain, il y a quel âge je fais engueuler mon petit frère, bref, qui est, qui est encore en primaire, il s'est acheté un deck et il joue avec moi. Ça fait bizarre de parler de trucs comme ça un peu privé. Je suis pas habitué, hein. un jour je vais faire un Droma Life, ça va se transformer comme ça. <rire> bref, on peut dire qu'en tout cas, j'ai pas trouvé vraiment de conclusion. Parce que pour moi, y a pas de conclusion et Yu-Gi-Oh ça continue encore aujourd'hui. J'espère que ça continuera encore demain et encore autant d'années qu'il faudra. Donc je voudrais juste dire un truc, c'est que mon histoire avec Yu-Gi-Oh, c'est quelque chose d'exceptionnel et je suis super content de pouvoir le partager avec vous. Et j'espère que vous aussi vous trouvez quelque chose de passionnant dans ce jeu. N'hésitez pas à apprendre si vous ne connaissez pas, parce qu'il y a plein de tutos sur internet. C'est très simple aujourd'hui de commencer par des bases et de progresser petit à petit. Même avec des bases, on s'amuse très bien. On va se qu'on n'ait pas encore synchro synchros, les Xyz, etc. Mais ils s'éclatent quand même. Hein. Mais voilà, n'importe qui peut apprendre, que ce soit des adultes, des enfants, etc. Il y a de plus en plus de nouveaux joueurs. Euh, on a une très bonne communauté, donc n'hésitez pas à venir voir euh, dans les magasins spécialisés ou autres. Des gens qui vous expliquent, si vous êtes curieux. C'est vraiment quelque chose de génial et je vous invite tous à essayer. Sur ce, je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.